Le podcast c'est un projet qu'on fait avec la prof d'allemand et elle nous donne un travail qu'on fait d'abord à l'écrit puis ensuite on s'enregistre à l'oral dans l'iPod qui a été prêté par l'établissement. Généralement on résume une visite, on la décrit puis on dit ce qu'on a, qu a appris et donc on sort avec l'iPod et ça fait travailler notre oral. Dans la journée, on note sur un, sur un cahier nos, nos sensations sur un lieu un et un endroit. Et après, chez nous, on rédige une dizaine de phrases. Et après, alors on les rédige avec notre correspondant. Et après, on les enregistre sur, sur, sur la MP3. Et ça fera un livret de voyage. Voilà. Das Projekt heißt eigentlich uh, «Akustische Reisebilder auf Podcast. Sie beobachten alles, Sie experimentieren, Sie probieren aus. Es gibt hier viele Exponate. Der Podcast, ist eine neue Methode für uns. on haben auch die Technik, und wir denken, dass es ein Atout ist, zu Produktion production Orale Und dann äh, können Sie sich auf ein besonderes Exponat oder auf einen besonderen Ort oder auf ein besonderes Reiseerlebnis konzentrieren und dann können Sie sich gemeinsam aufnehmen. Man muss vor und zurücklaufen um den Grafen nachzufahren. Zuerst muss ich einen Knopf drücken, damit die Maschine gestartet wird. Dann muss ich auf dem Tapisch bei einer bestimmten Nummer, die auf dem Monitor angezeigt wird, starten. Ähm j'ai parlé de Salvatore Dalis et j'ai beaucoup de photos. Cette Zusammenarbeit est le cœur du projet. Nous avons élaboré une fiche de travail qui guide un peu sur, le, sur la dimension, sur la forme, qui donne quelques questions à l'élève, par exemple, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu découvres. Après, raconte un peu ce que tu sais ce que tu as appris, sur ce que tu vois, et, et combine ça avec quelque chose de, de très personnel. Surtout, ne dis pas des choses euh, ennu ennuyeuses. C'est à toi d'en de, faire quelque chose d'intéressant, de, de captiver euh, l'attention des autres. Bon. Ça m'apprend surtout à, à développer mon oreille pour, euh, pour mieux comprendre les phrases surtout et, euh, et les mots pour mieux les retenir. Ça permet de développer l'oral en allemand parce que je ne parle pas très très bien allemand à l'oral et ça permet de développer et d'essayer de, de se comprendre français et allemand et on voit qu'au fur et à mesure des jours ça va mieux. Weil er mich darum gebeten hat, spreche ich Deutsch, aber ich hoffe, wenn ich nach Frankreich komme, dass er mit mir Französisch spricht und ich Französisch sprechen muss. Ich fais beaucoup de progrès avec, euh, avec ma correspondante. Là. On a on a beaucoup parlé. Euh, J'ai appris beaucoup d'expressions. Haben viel unternommen und haben viel gefeiert. Ja und wir hatten viel Spaß zusammen. Oui, <rire> je parle français, un peu. Super séjour, hein? Non, mais de se rendre compte qu'on peut communiquer, alors que je sais qu'en cours, j'ai pas des super notes, et là, j'arrive quand même à communiquer avec des gens en direct. Parler d'autres choses que ce qu'on fait en cours, c'est cool. Thank <laughs>